qui est capable de mettre Haïti sous rail. Qui est capable de résoudre le problème de crise pays d'Haïti, à quoi on est Intellectuel d'Il, leader politique d'Il, chef média, d'Il, gouvernement même coup de bois, Haïtien qui place dans le gouvernement l'autre pays, c'est ça qui a demandé aussi. Mais, qui t'aime poser une question après intervention, après intervention militaire, qui ça Haïti a devenu? Comment Haïti a Ces questions une question pour nous poser aujourd'hui. Aujourd Mais, frère, c'est ça bien aimé qui t'aime dire dit. Où est le yo, Il a touye pendant le dernier moment yo la, pour que vous capable de jouer une intervention militaire? Ou qu'on est policier, ça, y a deux semaines, il sont capable d'arriver à sécurité dans le pays d'Haïti. Sans pas besoin aide personne. Je pas qu'on est, si on histoire ça, la révolution cuba. Safidel Castro fait, ensemble avec 16 garçons, je vais l'expliquer. Et président Jovenel Moïse te prouvé ça que nous pas ça que nous capable faire. mais nous juste quitter oligarques corrompibles c'est eux même qui conduit nous nous ont fait nous manifester nan été mais malheureusement nous pas qu'on manifester dans été de d'Haïti y'a weekend, rete yo week-end Depi weekend, week-end depuis week-end c'est plaisir gaï dans les chaises ou chita, qu'on se faut pas la où c'est yon plaisir tout tripotay sa on nan bon timamite sans retirer et sans mettre.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 Nous, nous avons une chance de présenter un petit compte. Et nous sommes capables de garder l'image. Dans tout le monde, il y a des gens qui est en danger. Qui est-ce? Merci est à chaque fanatique qui vous commenté. La réponse est que la dame est Parce que pendant que vous avez courir, vous avez une chiclete dans la bouche. C'est difficile pour respirer. Donc, c'est dames ça qui est en danger. En partie pour nous compte nous gagner. Gardez l'image ça. moi combien de visages ou est là-dedans. Gardez l'image là bien. Dim, combien de combien visages ou est là-dedans. Pas hésiter. Quittez réponses pas ou là. Kou n'y a dans commentaire là. Ça fait nous plaisir. En pile. Effectivement, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est pas Pau Foucault qui rentrent la caille. Merci ensemble avec chaque fanatique qui déjà branché. Merci ensemble avec chaque fanatique qui te écrit un commentaire dit Foucault son en pas monté donc rapidement nous gétant arriver ça donc on Il mis a frappé tout côté donc nous même pas Borisite nous dégagez nous pour que nous mettez pied sous couille. Mesdames mademoiselles et messieurs, faut que pendant semaine ça en pile policier perdit la vie et capable à chaque policier qui tombait messieurs dames gouvernement yo yo voye ce parti famille et puis yo dit comme ça c'est intervention militaire qui capable de nous mettre sécurité dans pays mais ça qui est grave dans histoire c'est que même qui kapman de intervention militaire c'est même lui-même encore qui dans financer gang yo c'est ça qui li fait l'important pour poser grande question ça après intervention militaire, qui ça Haïti a devenu? Qui Haïti nous pral gagner? Est-ce que nous préparons pour ça joue un nous C'est parce que ce n'est pas seulement l'intervention ouais, intervention ouais, et puis fini. Mais après ça, comment Haïti bralié? Comment Haïti bralié? Est-ce que nous avons tout retourné la perle des antilles Jean que nous te où ou ça dans l'ivre l'école? Frère et bien-aimés bagay pour comprendre très très bien. En de la kay, le wap levé, bon, presque chaque grène haïtien qui sortit dans la ville province, fait expérience sa. Si toutfois ou yon moun qui mourit, moun sa qui mourit à peuples ou wap toujours e avant même grand moun yon fait ouai yon peterrel, yon batay, yon debarase tout kay la net, moun nan yon kitel nan yon chamkay vide. Et yon de yon la kay, maman mou toujou di mou, si l'ta trepasse nan même li toujou di tout lot yon tout Si ke, mou ta trepasse nan mou youn, si c'est la qui mouri, premier ça pour nous faire avant nous péterelle débarrasser caille Mettez tout bagaille sous contrôle. Mettez tout bagaille dans un espace nou nous connais, c'est nous kap rentré côté ça, voisin pa pas besoin rentrer. Quand bonne côté me te eh Et bien, bataille pour que nous changer de dra. Rade qui te sous moi, en retirer le mettre Immédiatement ou fin fait toute sa net, laisse ça ou mettre péterelle voisinage mette commencer avancer. Frères et sœurs bien-aimés, pour qui ça te dit nous tout dossier ça yo c'est parce que li vle nous ge contrôle situation. C'est pas parce qu'on en souffrance, c'est pas parce qu'on a misé. Ce n'est pas parce que vous avez traversé un moment difficile, ce n'est pas parce que vous avez doule, ce n'est pas parce que vous avez mouré, et, et puis vous entendez pour livrer tout le combat. Parce que vous les voisins qui s'entraient, vous avez a de vous, mais les voisins qui s'entraient. Pendant vous a crié c'est une voler faire. Parce que les mariages qui ou vous ou pas mal ou pas qu'on femelle Mande intervention militaire pour éliminer gang dans le pays d'Haïti. Pendant que nous avons tout pour nous justifier, pas de problème. Mais après intervention, qui s'accapare passer dans le pays d'Haïti Nous avons chaque haïtien. répond à une question. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, vous vos de fatra ou dedans la caille. Mais Fatra ou qui est en dedans, les mêlés ensemble avec un pile objet de valeur qui en dedans, Mais c'est parce que, ou pas, je ne pas pour qui fait que Fatra monte 17 routes comme ça. Qui vient troubler, pile fil, araignée, croisante dans les ou sans tout ou sans tout mare, ou pas, ou pas, qui ça pour commencer. Eh bien, c'est comme ça, pays d'Haïti, y est actuellement là fil araignée fatra gang vieux politiciens oligarque en pile bande pauvre etc là wa la et ranger après sorti donc ou gon gali match a ici mais là que c'est ou même qui met kaïsa, pas oublier c'est vous qui e fatra mais gon façon besoin ranger caïla gon façon ou décide faire pointer en dedans caïla c'est où pour camper pourquoi même sous coffret ou soué ou sèche ou pas semisée mais on connaît c'est où t'es pour te cacher te là tout bagage sous contrôle pendant que quand il s'appelait Fatra Limou sorti en bas vivant là ou conscient qu'elle des Fatra là-dedans mais ou connaît qu'elle des bons bagages tout en dedans de il Fok ou veye, parce que pendant oure le voisinage, vinet d'em retire fatra, vinet d'em propte en dedans la caille pas pa blye, même voisinage sa, pile objet précieux ou geye en dedans kaye la, li ka passe ou nan fatra la l'ensemble. Et c'est nan ça nous toujours prend. à chaque fois attendez, intervention militaire dans le pays d'Aïti, il pile bagay qui pète dans le pays mais on ne peut pas chercher le voisinage. Comment tu es capable de faire rentrer, venir voler ensemble, vin voler à faire. Oui, la pède ou, mais la pède voler à tout, ou pas connaître. Et souvent, c'est leur fin ranger tout le ou nice ou samdou la, quand on peut le pep-pep, ou peut en l'air, ou libre, ou propre. Et puis on dit, même si je m'appelais, mon petit sac duri, oui. Je m'appelais que je mon galon oui. Ça passe, après donc c'est après 2 3 ans ou après qu'une quantité perte ou fait. Et voisinage qui vinait de ou là souvent. Ou souvent les connait qui quantité bon bagaille ou gagne la kayou. Et des fois gagne des bagailles ou gagne dans fatra ou pas même ou regarder on dit que ça pas des mais devant yeux voisins là il voit qui sont capables de faire avec Papa haïtien réfléchis. Après intervention militaire, dites-moi, dites-moi dit s'il vous plaît, comment Haïti pral. il y répondre à une question. Donc, c'est pour me dire que pas grand pas qui capable de faire un pays sans sacrifice. Et même si vous avez procédé, même si vous avez volé un bagaille, vous avez mérité un bagaille. De pou pa travail pou li, la pou kite ou. Et nou kapap bren yon exan bien klè. Lè yon trège pou l nan yon zon. Se ou k levè ou al prèn trèn, gon effo pou fe. Parce que si ou pa mette ou sou place, le trèn kap pe bat pou vap pou monte pou ale, se chita ou chita, se patre yon ki gon me kap plonge, kap pron, kap fou rou donc c'est ou même qui pour lever gouyeko marcher pour aller chita entrein pour aller côté ou praler. Gon effort pour fête. Et journée jodi a c'est effort ça nous besoin fait. Nous besoin propter la caillou nous, nous pas besoin relé voisinaille. Parce que les voisines il a vini. Li kon comment ranger en dedans caillou. L'el kon kon kon en dedans kayou, facile li capable envahi Parce que, li kon kon pour kon passer pou l passe, l kon kon ki mi pou pour krasé. kon ki mi pou l mi pou, l pou l ka rentre, pou pran, ça la pran. Mais laissez ou même, qui finiront ranger tout affaire honnête après ça ou invite elle, vin manger ensemble avant la lui veut faire, wow, on dans la belle, oui, oh, regardez belle ceci, regardez belle, li pa ge parce parce tout bagay en bas ou. Mais tout autant, ou entre moun nan ou, ou entre moun en dans la kay ou kap fe va et vie, donc lè ou vie maladie lè que bagay ou ap en dedans ou pa ka moun ou nou dit yo yopran, mais franchement ou pas cassé et eh, tout le monde a dit yop vini il prend pitié pour ou? tout voisinage a dit oh les hommes méchants vrais regardez ça ils ont fait oh les hommes méchants oh eux font payer dette de, -de l'indépendance -le oh les états-unis méchants vrais oh ils vole l'eau oh canada méchant vrai ils volaient l'uranium oh pétrole ils ont besoin vole. voler tout la cette journée, parce que ou tellement rentre moun nan la vie ou son passe partout, ou son passe-partout ou son marché baye. Donc sa, sa vie n'fait que le que ou gon bagaye ki rivon ou pa kon kon kon kon kon ki es pou alé. Et gremoun la kaye, toujours kon ti proverbe kreyol. Yodi, dansé en bayon sel tonel, jou mou choa ou tombe pou kon kon ki kote ou pral chèche l'ose jen femme. On a fait ensemble avec un seul jeune garçon joue comme un grosse pour qu'on ait ces kainèg s'opralé. Mais les côtés dans chien ou dans chat là, ou dans cochon, ou dans fourmi, ou une poule On a toute vieille bagaille net Les mouchoirs ont tombé qui contre le va le chercher. Frères bien-aimés, on voulait nous répondre une question ça. Après intervention militaire, qui ça Haïti a devenir? t'a raconté ou yon histoire je ne j'ai dit à comment policier a mourir dans le janvier seulement environ 15 policiers perdit la vie et m'a dit ou yon bagaille majorité policiers ça qui tombe c'est pas si policiers qui pècoyent c'est pas si policiers ou autre parce que l'on prend un dossier lien pour un peu Ou est, policiers ont trois attaques dans une seule journée. Ils ont 70, ils ont onze. Trois attaques. Donc, les bandits ont eu un bal, ils ont eu zam. Et nous avons dans pays d'Haïti da c'est c'est n'en balance yo meté green cartouche baïe policier bon la plupart bien que grand pile konn konn a gaspiller cartouche a tire n'importe comment mais gon série de policiers c'est n'en balance pesé au pesé cartouche baïe l'a voyé dans commissariat nous claisou ça donc faut qu'on comprenne trois attaques nos seule journée monsieur onté gon mission et pour un policier ça aucun peu fait toute résistance ça c'est pas donc, les policiers, ça faire. donc policier ça y qui mouru y a des plan sous tête y même faut y a tout parce que y pas tout hier ça qui pas bon y a pas tout hier fatrale pas éliminer ça qui peut ça qui peut avancer sous danger y pas ou, et même côté pour faire que qui dit Capon rete sous balcon, l'abgadé brave qui pral dans cimetière. Mais capon lié, c'est grâce ensemble avec travail, brave fait, fe, qui fait le arrête camper sous balcon, pour l' pour l'aller dans cimetière. Parce que sans brave, sans bakabon, li tap pas même des capacités pour camper sous balcon. Est-ce qu'on comprend dossier, papa ici Donc, si que... Six policiers qui si policier wa policier policier a mouru dans la condition comme ça, ce n'est pas des policiers qui sont prêt pour avancer sous gang qui ne peut pas mettre balle dans la vie. Donc, frère, c'est ça bien aimé, il faut que vous compreniez tout. Les policiers qui mourir dans la ville, imaginez-vous qui ne peut pas remettre à un petit lit un petit trois mois. Il a qu'à na tel te mais le camp de bataille, c'est pas n'importe qui. Et il me dit, monsieur, yo, chapeau bas. Parce que jusqu'à présent, en dedans la police, il y a des policiers qui ont volonté, qui ont pour mettre sécurité dans le pays d'Haïti. Nous connaissons tout en dedans la police, plein vacabon plein green salle. Nous clés sous ça. Qui t'a expliqué 1803, 1804. Nous rappelons nous ça qui te fait sous tiboute ça. pile esclave qui partent ensemble avec des salines. Qui pas fait partie de l'armée des salines. C'est des dizaines de dizaine milliers qui te fait partie de l'armée indigène. Ce n'est pas tout non. C'est pour montrer au grand travail qu'a fait. Ce n'est pas pile moun non. Ce n'est pas pile chat. Ce n'est pas pile katouche pour pas défiler. Mais c'est technique, c'est qualité, c'est tactique. C'est ça y a besoin. Là, on prend l'histoire Fidel Castro. Où est la révolution Cuba? peuple ici. 26 juillet, dans l'année 1953. Fidel Castro organiser yon attaque attaquent yon kazen ki qui te monsada. Attaque qu'ils ont fait à peu pas ici, eh bien ça qui pral pase nan dosye ya, yon mal passé dans le dossier, il mal passé parce que ils te fait attaque là dans l'idée pour te déclencher une grève. Attaque la mal passé, et le ça c'était dictateur Batista qui t'a dirigé. Qui de konan moun basse mise. Et mi fraze so bien aime. Qui sa qui pral basse nan dossier, hein? Oh oh. Atak la ki mal basse. Yo mare katreve neg. Nen khan Kastro. Et mare yo mare neg sa yo. Yo touye tout. Mais. Castro te fait partie des nègres, yo te metté en code. Et dès que yo responsable qui t'es là pour te tuer Castro monsieur t'es Pedro Saria Monsieur désobéissant avec l'ordre pi gros chef yo t'es pas seul pour éliminer Castro li pas tué, monsieur Kougna là frère ses sœurs bien-aimé en 1955, Libral exil le Castro ensemble avec yon frère qui est le Raoul dans le pays Mexique. Donc, Castro pas Cuba encore. Sontendé, Rive Castro rivet Castro, rivet Cuba Libral rencontre ensemble avec Yon y un gros, gros port garçon qui est Ernesto Guevara. yon rencontrer. Mais si vous pral le travail, vous pouvez pas ici. collecter l'argent. Et là, enfin, collecter l'argent. Dès De décembre 1956, vous débarquez Cuba. Vous te environ 89 n'existe au qui débarque Cuba c'est que vous été en exil tout mais pas ici mais vous retourné parce que vous avez détermination vous objectif vous dit non ça paraît ça pas arrêter là c'est pas seulement faire révolution mais après révolution c'est qui ça bra le fait parce que l'on fait révolution contre sorte la bataille là le pas qu'à continuer à faire dans le pays il faut un changement est ce qu'on comprend le dossier et bien, frères et so bien aimés, ça qui prend le passé. Job. Ti kan not poté, de jab Tic-cannot qui te pont, messieurs, il n'y a pas assez grand. C'est 25 personnes qui te caprent. Kounya là depuis un août. Les gens ont commencé à l'aider quand ils ont l'eau. Mais là. Batista qui a eu de nouvelles. Monsieur Abdebaque, dans l'Est-Cuba, s'en est déjà. Limitez. Policiers nan bloc la pouve negyo après divers jours de résistance oh oh pifou negyo mourit. c'est seulement 16 green qui à sauver peuple y a 16 green ça sa qui sauver yo pral monter une résistance mesdames mademoiselles et messieurs dans une zone qui relait Sierra maestra se rassemble avec toute l'autre reste 15 nèg yo al caché dans zone ça peuple haïtien. Oh oh. Batista dit on va le mettre dans ballon. On va le faire nous connait qu'est-ce que le freak. À l'époque président Batista c'est que gouvernement américain hein, t'a supporté. L'aime dou li t'a supporté donc Bayo Zam Bayo, bay, bay zam, bay bal. Aide e équipe soldan dans pays. Cap kore gouvernement rete, tcham Mais go il vous comprend. Les Etats-Unis pas plus jamais accepter coulant son I Il pas plus jamais accepter coulant son ou Eh bien, il va prendre la Son nation comme ça. Eh bien. Batista qui dit nous non nou bataille tête chargée contre Castro mais gonti si proverbe créole qui dit peuple haïtien jou deven nan d'ay c'est que les ka cahiers cassaient tout oh oh s'entend ya? gouvernement Batista tellement a mettre nous les États-Unis dit eh, ça eh, pas bon pour moi il rale pied tout doucement Rale râler rale le tout doucement peuple haïtien Kou la. ensemble avec tout l'autre reste, messieurs, yo. Kal kaché nan bois. Yo pral jouen assistance, pauvre paysan yo. Kote yo descend. Moun yo pral mette ensemble avec yo. Moun grand propriétaire, yo tap tout pis, y tap pasemize, passe mise, parce que c'était dictature, papa, ici. You pral mette ensemble avec Castro. Donc, you engagez dans en bataille la tout. Engagez, you engagez dans en bataille la haïtien. Rapidement, mouvement qui ta 16 moun, vin vi passer à 800 moun. Passez passé ensemble avec 800 moun, à l'époque haïtien mouvement révolutionnaire, c'est très très populaire. Et vous prenez des journalistes qui sont aux États-Unis, qui font partie de New York Times, de CBS, qui prennent débarquer Cuba, qui prennent couvrir conférence de presse. Castro à Baye. Castro est très très populaire. Et vous êtes capable de rappeler qu'une quantité de foi n'est pas partie pour assassiner Castro. quantité de poison est en Bali. Ah, peu ici. il faut comprendre. Pas de pays sans sacrifice. Pas de pays qui n'a pas et dans les habitants d'intervention militaire pour mettre la sécurité. Pas de pays comme ça. Bon pays où rêvez se vi ou met sous table gon pays ou rêve faut quand ou di mouri déjà m'pa pè senti gon pays que ou rêvé m'pa cacher di ou faut accepter au pétongé ou faut accepter au coupon pieu faut accepter au coupon braou gon pays ou, fok ou. rêve faut di pipiti ou déjà en mais pif pipiti ou pipli sou déjà en c'est pipiti ou qui sous eh bien, frères et sœurs bien-aimés, pour avancer ensemble avec vous, oh oh, quand toi dois frapper 50 Pékouba, à avance, avance. pas avance. Les États-Unis, qui disent qu'ils peuvent supporter Batista encore, mais ils supportaient Nicaragua. En même temps, ils ont supporté la République dominicaine. Et à l'époque, c'était Trouillot qui était président. Et président de pays a supporté Batista. Donc, les États-Unis ont supporté Nicaragua, ont supporté en même temps République dominicaine et deux pays saoyot ont supporté Batista, Cuba, tout. Donc, même si les États-Unis n'ont pas voulu munitions, ils n'ont pas voulu les ampoules mais indirectement, les jouent par rapport ensemble avec des pays Est-ce qu'on comprenez? Et bien, frère, c'est ça bien aimé. Dans date qui 24 mai 1958, Batista pral 17 bataillons, plus passer 10 000 garçons, pour al battre à qui souple, ensemble avec Castro. Est-ce qu'on entendait qui quantité de garçons? 17 bataillons, plus passer 10 000 garçons. Pour aller battre ensemble avec Castro. Et à peine Castro 800 000. Garde, garde, garde, garde, papa, ici. 810 000. 810 000. Ou à poser tête ou question, mais comment mbran fait quand on peut battre ensemble avec 10 000. Homme 800. Mais c'est stratégie, c'est qualité, c'est compétence, c'est lorchita pour pour opter la caillou ou même seul pour étonner tout le voisinage tout le voisinage autant ensemble y'a vinné d'eau mais quand campo fait pour kon tout y'a étonné au peur parce que ou pas konné qui technique ou t'employé y'a gè contrôle la caillou les sa moun a so yot pas ka sorti pour y'a pas saw la n'importe comment Moune pa ka soti, ou kote ensemble avek on truit, li ba ou li impose ou li met ton chef nan pey ou la. Mais pour ça, parfait peu pa ici, c'est kontrol la kayou pou genye. Est-ce que vous comprenne ça mdou la? C'est kontrol, mais tout autant, ou evite moun vin baler la kayou. Ou vin sans respect, ou vin sans dignité, moun ap fwa chantage, yop vol la fwa, yop met ton toutou ni. Et pendant yop retire fatra, yop met fatra pou parce que tant que vous avez entré dans le cas, vous pensez que vous avez pris, mais vous avez pris, vous avez pris à terre. Vous avez pris à tirer, vous avez pris à augmenter, mon ami. Eh bien, vous opération, dit, qui est l'opération, Verano, peut pas ici, 850 000, Castro, pour le poté, la victoire. Castro qui prend le poté la victoire parce que Batista te sous-estimé. Monsieur Méndez-Bataille, on l'a li el pousse Castro pour l'amener, passer bon l'amener mais Donc depuis mon les wanba, on déjà. Et ça qui est belle dans dossier, ya? parce que Castro a bataille. Il a travaillé contre le système. Il a travaillé pour faire une révolution pour que les retiré Cuba dans la salle pour le traverser, le mettre dans l'autre impasse. Mais il n'a pas travaillé Cuba. Eh bien, frère, et ça bien aimé. Ça qui vient de passer. Lorsque ou soldat qui blessé Équipe Castroa prend yo mais au sorti dans Camp Batista li pas tuer li ba yo soin et li autoriser la croix rouge passer vinn ba M. monsieur yo soin Mais tandis que les Batista lui-même prend soldat pour Castro li torturer à mort elle panne sous bois Est-ce qu'on comprend papa ici? Est-ce qu'on voit qui côté mieux ensemble avec vous? Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, mm. dans l'automne 1958, force la révolutionnaires yo sortent d'ea, yo pral Santiago Cuba, deuxième ville pays. Castro débarque. Castro a marché. La bataille continue à avancer. Quand y a là, frère, c'est ça bien aimé. Mais dans toute bataille, ça y a eu fait. Castro pas de chita en côté. L'ivo est moun. Je ne j'en dis pas. Castro n'a pas de retour sur Twitter. Et puis il a dit Je condamne énergiquement. Mais il a mettre pied la terre. C'est ça qui est un bon leader. Castro, pas de rette. On kote, il a dit. M'pavle oué les États-Unis. M'pavle oué à gauche. Madame n'a petite li kaï moun yo. Il pas de ça. Et si monsieur pas déjà ge petit, il pas de la petite encore. Il dege fondu. Faut comprendre ça. Donc, frère, c'est bien aimé. Dans toute bataille qui t'a fait, yon net, monsieur était présent. Mais si tu toujours là, ensemble avec les soldat, encouragé, on toujours devant. Il est fait partie de l'avant-garde. Il n'est pas très caché derrière, et puis il mettait l'autre devan. de devant. Il était devant tout. Donc si coup de flèche qui mal parti, il caresse voile, même jean, tout l'autre qui caresse voile tout. Il était exposé, il mettait la ville sous table là. Il était défendu yo cause parce qu'il aimait le pays. Je vous dis, a combien qui prêt pour faire sacrifice comme ça. Sa. Ça c'est ça ce bien aimé. Ça qui prend le passé dans dossier, c'est que en automne 1958, après au fin prend Santiago de Cuba, Ernesto Che Guevara ensemble avec 40 autres officiers, il prend les lettre pour y envoyer bail <laughs> Castro. Dans l'être ça, il dit Castro comme ça. Chef. Chef. Où exposez vie ou, expose vi ou trop? Si ce n'est pas expose ou dans la première ligne. Si ce n'est pas mettre ou devant. Et malgré ça, frère et soeur bien-aimé, Castro continue de ballon ou d'avagabond. L'ap-marché. L'ap-marché. dat qui te 31 décembre 1958? Ça qui pral le passer. Ils pral le mélange dans mes Batista Ils sauve sauvé Cuba ensemble avec 40 millions de dollars. le le sauvé quitter Cuba. M. Bral traversé, les bral rentré en République Dominicaine, après ça la blague école en Espagne. S'entende ya, 1er janvier 1959, Castro vint président Cuba. Population Cuba te fait Castro confiance en pile en pile. Lemisi arrivé, frères et sœurs, les associé ensemble avec force opposition. Malgré au décompte, chita ensemble avec tout. Et 7 janvier 1959, Kastou nommé comme premier ministre et gouvernement une mission dans 18 mois pour faire élection. Donc, frères et sœurs bien-aimés, quand vous suis passé 49 ans à diriger Cuba, occuper diverses fonctions. Donc, c'est pour me dire où dans la vie. Ce n'est pas pile bagaille. Ce n'est pas pile mon besoin. Mais où qu'on est, chaque monde qui bon côté de nous, a fait pour yo, Qui au vous et c'est qualité ça qui va créer un encadrement. Et c'est encadrement qui va le créer ensemble avec qualité qui va le raler moun Et chaque monde qui va l'entrer peuple haïtien. Gon façon on va le impliquer ou pas que loi gen parasite non ou pas gen parasite non. Parce que sous baz ou t'es commencé à ou te commencé ensemble avec qualité. Chaque monde qui apparaît, y a bataille pour faire ou avoir valeur. ça qu'il capable faire. niveau de collaboration yon est ou montrer. pas foutige parasite Donc, je ne dis yon face ensemble avec et sécurité pays d'Haïti. Si non pays, y a déjà qu'on qui a financé Moukoun polisye ki nan gang, moukoun kapap di a 70% probleme sekirité a rezoud. Parce que, pou commencer à mettre principe, ne ki nan gang yon, mare yon, met yon, kote. Polisye ki nan sakpasa yon, mare yon, met yon, kote. Ou sou soubandi yon, mare yon, sop fave yon, fè yon, sama bev. Ki sa kanpeche yon, fèl. Pi es mounoun pape fè sacrifice. Ta dis ki... Nous tous rêvons, yon bel Haïti, -si. l'état miel a koule tout bagay net. Joune dit à a peu pas ici, nous besoin de compter sous qualité. Parce que cette triste et grave pour vous regarder, yon équipe pays qui te colonise, yon équipe monde qui te confort par ces misères. Et maintenant, est-ce que c'est parce que nous pas jamais mettez nous en place dans cette pour nous imaginer chaque coup de fret qui est qu'on a tombé dans doyo qui fait journée et jour, nous sans responsabilité pour ab garder son équipe pays qui était colonisé c'est au même qu'a chercher consensus c'est au même qu'a chercher solution de la crise c'est triste. L'on garde yon équipe pays qui pape exemple l'on sotil arrive là. C'est au même kapra les oreilles. Autorité ça autorité sa nan pays ou mettez au chita pour yon une solution crise. C'est au même encore kap sanctionner dirigeants parce que yon déstabilisé propre pays encore. Et c'est quoi l'histoire? Donc, je pose la question est-ce que ce n'est pas sous route nous pour nous disparaître, Pepe Aïtien? Yon peuple qu'on disparaître? Et j'en a blague là, c'est que, faut que je nous sous route pour nous disparaître. Et tout ce qui est fait dans le pays d'Haïti, à hôtel, à hôtel? à gauche à gauche? à Ako se si, ako se la. Ako en bakabon, ako nan la ri. Sa yo se po ko plan pays d'Haïti, Non. Kouem souvle se ke. Sa yo po ko plan pays d'Haïti, Parce que tout moun sa ou, tout la se kap blabla nan la République. Son patat yo ap défendre Donc, son patat yo ap défendre ils ont défendu nos patates pendant qu'ils ont prendre leur service. Se Ce n'est pas le pays qui a prendre service. Mais c'est le monde qui a décolonisé a prendre service. Et si nous avons volonté, nous sommes capables stopper la machine de bon Pour nous stopper, c'est grâce à avec une réconciliation nationale. Maman. Ce qui est capable de sauver le pays d'Haïti, c'est un compromis. C'est un compromis pour faire des pour sauver le pays d'Haïti, pour négocier, pour dialoguer. Mais ce qui tricek, busy, c est triste, c'est que même nous n'avons pas dit C'est nous même qu'a spécial pour capable chita pour dialoguer. Est-ce que nous sommes sous Ça passe nous est-ce que c'est tellement nous prenons le rentrer la caille nous qui fait que nous venons transformer en fat ratou, nous pas qu'à réfléchir. Donc, frères et sœurs bien-aimés, nous avons besoin de compromis. Compromis, ça, nous avons besoin de construire des forces. Nous avons force dans le pays d'Haïti. Nous avons force à l'international. Donc, des fois, m'on gonne chita m'ap réfléchi. est-ce que moun gap dirige, ou pas j'en pense avec ti moun qui ont yo? Ce n'est pas seulement quand on peut dire la bouche, mais est-ce que vous pense ensemble avec ti moun qui ont yo? Qui ça vous a quitté pour yo? Même j'en tout l'autre pays fait. Vous avez des plan pour 50 ans, pour 60 ans. Mais, Dirigeant nous, yon, on dirait que c'est mes j'ai réfléchi. Depuis bon qui te mains ma main Parce que les yon paysan a pleuvé petit lit L'achete cabrit. L'achete bœuf L'achete poule. L'achete cochon. L'achete cheval. L'achete milet. C'est dans ça qu'on li investi. En même temps tout la plante la tête. La bas chaque petit li, les batailles pour le quitter ou mon sortait pour yo. et dans la kou la kaye papa isye, avant même ou marie, faut que ou getan gomme sortait ou pas que mon al à là et puis c'est grand ou qui t'achetent l'ouche chita ou pas jamais décidé de travail pour que pas ou ap grand moun mourir pour aller vendre non non ça va pas fait. Parce que ça, c'est des choses ou pas qu'on compte sur le travail pour faire ou. Sinon, pas de progrès. Donc, les que ou a grandi nos familles, papa papa a acheté à gauche, l'a à droite, l'a devant. Et me rappelle, ici, à chaque fois y aurait qu'on fait la caille. Ou qu'on a, a besoin de sou sous besoin c'est là. Papa dit et bien, son mot sotem bral achete ou. Et bien, maman s'en avait maman, yo dégage yo a y regle dossier te. Yo pas achete ba y la pou. Kou n'y a la, après de trois jours, vi nou di, maman, n'est-ce pas achete tel bagay pou mouye? papa pa pa achete l? Ou kon sal I wey. Ah, de bi mouwe kop zizye nou bat. Nou bezwe se si nou bezwe se la. Qu'on achetait ça qui était, et puis qu'on mourit, n'a pas les cadavres moins mal. pour me dire Madame ça, ses fils les bêtes seulement d'apprendre mangé, manger. Liban mourit qui dansait. Est-ce qu'on comprend peu pas ici? Donc, c'est si que maman Wak Papa wola, ou là, ou par là, elle vendait, il y a des travail, il achetait son des et frère c'est bien aimé m'a clair ensemble avec vous l'argent est tellement goût son bagage extraordinaire souvent vend bien grand monde ou des jouets ou vendre tout ça ou même sous petit mot soit maman ou papa ou t'arrêter à la dernière minute là ou après pour vendre ni pour manger l'argent parce que ou pas travail pour lui ou pas souhait pour lui ou a vanni sans gade de n'importe de pour pou jouer jouen ou lage son la wap se, biye bezwal, biye passe. Son argent ou a sauver se bien pas son besoin bien passé Est-ce qu'on comprend comprenez la so e là? Donc, si vous n'avez pas de travail, qui soit espéré quitter pour l'équipe cap la Et qui exemple de la Donc, si vous même vu ce c'est pié ou de la ou mettez-vous, si vous cap venir la petit pour la la déchet ou tout. Et la petite la vie ni finit fin de chepi yo. Donc li même même petite, même petite li pa Donc c'est là où pral disparaître en tant que peuple. C'est là ou pral tout fini en tant que famille ou pape existe encore. Parce que par continuité ou pas de fait, li même li pas de fait, sak a pas fait. Donc de jour en jour c'est disparaître disparaître, nous fini. Et c'est ça qui a passé dans le pays d'Haïti actuellement là. Donc, frère et sœurs bien-aimé, pas de problème pour une force étrangère débarquer dans le pays d'Haïti, Mais nous avons besoin de compromis. Et c'est ça pour aider nous à sortir dans ce là. Nous avons besoin de réconciliation nationale. Si ça pas fait, c'est laver parce que après l'intervention, qui ça ce le passé? faut équipe nos pays d'Haïti est capable de mettre principes sous blanc. équipe pour ne pas choisir de faire ça. Pendant la petite de balle, la terre. Et pas oublier. Pendant le l'intervention, Donc, entre nous, nous, nous, nous, joignons entente. Entre nous, nous devons compromettre pour nous monter des forces. À l'international, pour nous connaître qui ça peut défendre, nous devons ça. C'est le qui aime le pays d'Haïti. Ce n'est pas le monde qui a défendu Donc, à l'international, nous devons équipe cap défendre les intérêts du pays d'Haïti. Qu'il y ait passeport haïtien, qui n'y ait pa pas passeport haïtien, quel que soit le coulé, yo, il y a un défense pays d'Haïti. Et qu'on groupe un terrain dans le pays d'Haïti qui mette le contrôle tout. Parce que c'est un combat pour nous comprendre. Le pays d'Haïti, ce n'est pas n'importe quel pays. T'es venu à une époque, Haïti, c'était l'imier. Léon Timoun Pouemie, l'école jamaïque, parle pour mettre les lats en Haïti. Le premier l'école Guadeloupe li promet li, la menel pays d'Haïti si, faut nous bataille tout pour ça retourner. Ce se pas seulement un intervention pour tout gang, mais après intervention, c'est qui ça n'a pas Nous besoin de sous ça tout. Nous besoin compromis. Donc si nous ne nous entendons, dis nous comment di ça va le faire. Nous besoin Bataille dans l'intérêt, travail dans l'intérêt pays d'Haïti Ce n'est pas seulement travail pour jouer un poste pour faire l'argent et me retirer comme qui te m'en l'aim. Mon pays pour sauver. Donc, il faut que vous comprenne. nos l'époque, nous, nou c'était l'imie Caraïbe là. Qui sont décidé de faire ensemble avec l'histoire ça est-ce que vous ne décidez de retourner dans niveau de sa dîme? comprendre tout. Non, moment où vous avez des peuples opprimés, vous décidez de faire ensemble avec ça. Ou tu es la liberté. Faut ou songer qui sont fait dans l'histoire. Comment mettre le droits de l'homme sous pied? ne faut pas oublier ça. Donc si que journée jodi a nous pas chita sous table pour nous jouer un compromis qui ça nous décider fait qui ça n'a fait si nous pas entendre nous pendant y nou a nous tout hier comme c'est ça nous voulons. pour nous mettre contrôle sur étranger pour pas band maladie qui ça nous décide ça veut dire euh, là, blanc yop vini et puis yop, y a mouda quand, quand, quand, quand, quand, la quand, quand, quand, quand, quand, quand, quand, Nous quand, quand, quand, quand, quand, quand, quand, quand, quand, quand, quand, quand, sur Facebook, quand, la quand, quand, Et puis quand, quand, quand, quand, Twitter, Ah oui, Ministre, l'éducation en salon à en Ministère ministre de France n'a pas la, qui sont des poussins de santé, le peuple Il y a la trakée avec Non, pas de moment ça. Ministre ministre territoriale la communauté territorial, le peuple bon avec le petit bout de l'anmètre. gouvernement, lui même l'en bas en bas, la chercher l'argent pour l'on ménage peut à la Et puis, il y a un coup de on a mon d'abord dit au bout. Pendant un moment, sa première ministre, elle a même gardé nous, la paroisse par là, elle est sortie, à l'étranger, l'a a rencontré ensemble avec euh, des investisseurs pour venir investir à Haïti. Et puis, <laughs> bah, facile, a m'a, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, tap trop facile peu, pa, ici. Donc tout son besoin c'est travail pour travail pour lui. Ou vle pays ou gen sécurité? Travail pour gen sécurité. Ou vle pays ou puissance? Gen? Vle ou vle pays ou fait partie de yon pays? Grande puissance C'est travail ou travail pour lui. Gardez bien pepa ici. Gade gosse les États-Unis d'Amérique. Yo arrive dirige. Gosse pays. Et richesse li bague? les charge à richesse Mais yon pas jom si spon fait plan. Yon pas jom si spon fait plan pour 50-60 l'année. Parce que yon gon héritage. Yon gon image yon gon skomp. Ou ça mdou la yon ap kenbe. Yon charge yon bagay en batey ou tout. Yon bagay te di m'rich. et pi yon kwaze pie. et pi yon attend la ici la Chine vient mettre sécurité pour vous. Mais vous travaillez pour yo, Me yo, travail pou yo ge sécurité. Mais eux même, qui sont de faire ensemble avec courage. Bon mieux bien sur ça. ça bien aimé, bienvenue dans l'insolite, nous vous jouons aujourd'hui. Vous connaissez même, je ne suis pas un seul côté puisque je suis toujours dans le concours. Je suis sorti de diverses activités qui sont faites. Je suis toujours là, comme nous dit Oh oh! voisins qui ont invité, dans le concours, ont participé, ont été interprétés musique comme Madame Sarel et Katy Perry. Donc papa ici, il m'a dit pour que je passe pour lui en façon pour faire combien il a bali sous 10 En donc on est qui bloquent des bacs et des patients mais quand ça bloque au devine faire et puis sont a amis quoi le tombent mais ça oui bon ça peut être la conseil ça le participer Ah, on quitte ça là pour pas faire ça madame mademoiselles et messieurs on pas connais si vous rappelez-vous de déclaration président Jovenel Moïse. ah oui nous capables nous sommes en nous mais ces volontés nous baguènent. Tant de déclarations, ça, ensemble avec nous. Le président cubain, le président Canel Diaz, nous a envoyé réellement les meilleurs techniciens qu'il a chez lui. Et c'est pour ça qu'en 36 mois, nous avons réalisé un ouvrage qu'un grand expert m'avait dit qu'il fallait 15 années pour réaliser mmh. cet ouvrage et 70 millions de dollars. Nous, mmh. nous l'avons réalisé avec moins de 10 millions. En trois ans. Ingénieur Jano, c'est ingénieur résident Barrage Baraja qui demandé de camper pour retirer ma masque pour vous, pour ne pas ici. <applaudissements> c'est pour montrer nous, ça, la jeunesse qu'a fait parce que je n'ai pas son sac là. Je dépense en pense avant, monsieur. Avant Baraja, fini, oui. M. je tape tap dans la prison quand même. Bon, moi, monsieur, je le camper parce que moi-même, volume, pression, M. Pour moi, M. Kampé, c'est que trois ans après M. là, moi, ça la jeunesse qu'a fait. J'ai publiquement les félicitations. Et, parents côté Oyea, je suis fier de vous, parce que le barrage, il est passé sous deux M. et c'est M. qui était chef ingénieur comme ingénieur résident dans la partie haïtienne. Qui était accompagné de vous. J'en ai encore merci. C'est pour montrer qui nous a fait le pays. Qui nous a fait le jeunes, yo. ne pas de faire le rouge. Nous ne décider pas de faire le boulet-machine. de ne pas pas quitter les yo. Parce que l'ingénieur, c'est un petit ton malheureux. Il mal faut la liberté. Et je vous dis à qui veulent arriver. Ou même, vous avez gardé, vivre quelque quel que soit le dans quartier populaire. Yo. Ce sont des bons ingénieurs qui sont dans la zone. Et pourtant, nous quittons les gens pour nous. Nous mettons des armes dans les gens. Nous mettons des roches dans les gens pour défendre la cause de Paio. Parce que ce n'est pas la cause de Pau qu'on va défendre. On va bouler, on va craquer, on va tuer les gens. Ça fait la clau ici Mais comment, monsieur, tu fait patrouille ensemble avec machine la police? On regarde vidéo ensemble. Ah, ça, ensemble Je suis je et nous va allons... <coughs> nous va camper pour nous-mêmes va camper. Nous faire même. Nous Pas nous nous nous <coughs> This is Easy. my country. Donc tellement de pays, sont pas à pas. Gros panique dans le sud pays à peu ici. Vendredi ou selon informations qui arrive, joignez-nous. Et bien, le département a commencé là, yo à malade. Cause il y a poussière qui envahit machine, nos machines bagay toute sal sale net donc moun yo commence gen grippe tête charge bon ministère de la santé vous êtes là faut que de nou nous pour connait qui s'est passé haie poussière envahit moun yo peuple haïtien bagage là un petit compliqué dans département bon en parlant des sud peuple haïtien pendant ma pendant so nan sorti dans sud et puis mal tombé sous image ça. Eh? Sou pou hein? Na suite, map sorti peuple on ne qui commune mais mal tombé sous image ça. Mes amis. Mes amis. Mais li ensemble avec nous on va les pour On voulait ouais nous cap ensemble avec que là moi même pas ay mon femme sauver tout me sauver. So bien que l'amour et l'évangile est trop loin. Ré-té? Ré <cười> Mais, té Génère, c'est ça ce qui fait nous sortir comme ça? Église baptiste de l'unité crétine. chrétine. <cười> et... Génère, c'est ça ce qui fait nous sortir comme ça? Première vérité, c'est quoi, Zavel, pour 2023? <laughs> Première vérité, c'est Zavel, pour 2023? Non, on me dit, nous, bagayou, il y a pareil tout cris. Église baptiste de l'unité chrétienne. Souba besoin, kon ki bon, gardez des airs, ou après. Yukinder kindergarten go l'école qui va dire bois mon numéro de téléphone. Checkez notre numéro de téléphone là-bas. Suivez, restez. Vous êtes bon l'école là, ou à cause église l'église baptiste de l'unité chrétienne. Il a fait une femme sale mais prend dans l'église. Ah, chrétienne, y pa prendre chrétien ou non. Ah, c'est là ma copine. Là, quand on te chanter, l'évangile ou douce ou douce ou pas des pareil, ou pas des pareil. L'évangile met sous moun. et li fem senti... Non, là l'évangile metaime sous moun li fem santi bon papa ici. Ça c'est sûr. Mais nous chéri, dit kon sa fouko, c'est une erreur. Mais non non, non pourquoi ça c'est erreur oublié. Ou t'es capable ou mais pas eux <laughs> Mais nous faisons pas comme ça, c'est erreur pas acceptable. Vous avez dit pas vous avez dit vous avez dit que vous mais dit que pas avez dit Elle a dit que vous conscience dit que vous avez dit que vous que vous dit que vous avez dit que vous vous avez dit vous Église baptiste, elle avait dit c'est toute c'est toute crête qui font l'unité en dans l'église. <laughs> <laughs> elle eh! eh! dit, c'est tout nous, a de frappe. Non avant eux, hein? <laughs> ça ha pas ha ha ha elle ha ha ha ha Ça, c'est ha ha ha ha ha ça. c'est ou bien, moun li ou va chercher fidèle tout monde des bouli lou crétin ou josal dans l'église là yo bay vérité et vérité ou bay tout bay yo écrit bien puis c'est ça veut dire c'est espace qui pas de gain pour te mettre eux gain espace parce que en l'est apprend église baptiste On seul moi on va pas ta chrétienne ou va dire c'est l'espace qui bat pas de guerre. a pour la vérité. a créé kre, bonne crétine. Va à l'église. Elle va descendre, moun. monde. a quitté. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue. Dans haïti, république de seul celle volée au Cap-Rété. Qui t'a un dans la Pour dire nation qui a honte de passer les Haïtiens sous la terre. Je crois pas. M'pakwe gon nation. Kigeon wont passe haïtien sou la te. Mouge gon kone. M'apra plem nan jou passe yo. Travail fantôme 609 fe nan pey sa. Katite si biwo o ni o boule. Pil kat elektoral gaspille délma 31 yo boulé yo boulé yo boulé parce que les dirigeants l'opposition te dit nous kat la pa bon pas le fait kat la parce que sou fait kat ça président a tout voté pour l'élection élection le fait la moun ki t'a a fait 3 4 la retire plus électronique. Parce de vous faire 4 ça en tant que n'est n'importe quoi côté ou passe sous la terre, je venez la p'gé kontrol ou. La pour ou. La vote pour. Que nous monsieur. Non, I love my country, je pas ici. Goumoun qui dit ça parle bagages sérieux qui côté Ariel dormi. Non, j'ai lui dormi, ça me connaît. Ah, les ça, c'est pareil pour poser question questions, ça. Bon, ça, c'est pareil Ariel, mes amis, qui sont pour là. Donc, ça qui passe, papa, ici, je n'ai jamais dit de à comment la République si a marché des quatre dermalogues. Même passe me rappeler me la viens modifier dossier, ça. Non, pas le fait passe pas ça. Président Mais, et pour le président a dit, contrôle-nous. Mais, je ne dis pas, pas nous pas, pas, pour pas, nous pas, pas, pas, nous. pas, pas, pas, pas, nous pas, pas, pas, pas, pas, nous pas, pas, pas, nous, pas, pas, nous <NRhmm> Il y a des pressions des faux nation, des chistes, des tickets, des monsieur, des nationaux spéciaux, des routes, des collègues. On va parler n'a la n'a de et puis après. Donc, je ne dis à nous revenir au café. Divers pays y'a pouvé à porter, à prendre Haïti, à prendre Haïti. Donc, c'est sûr, bien aimé, je viens de comprendre que les Haïtiens sont un bon peuple. Mais Haïtiique pas bon et pays yak pas bon mais ta Brésil là bon ta les États-Unis en bon ta République Dominicaine là bon ta tout l'autre pays bon ta Turquie bon donc l'autre pays yo yo ouvert pot yo pour yo prendre nous en tant que bon peuple mais c'est té nouan qui pas bon té nouan qui pas bon donc Bon Dieu, qu'on bâille, pas qu'on separe. C'est ça nous voulons faire comprendre, puisque les bâille l'autre nation, yon bon terre, qui ka fait manger, qui capable de sécurité, mais nous, les a nous non terre, nous sommes bon peuple. Mais c'est terre pas bon. <laughs> eh, a la avec la papa. Mon problème nan jou passe, yo. Quantité de a aïtienne fait. contre la vie Je n'ai jamais dit à Poudou, là, monsieur, 153 goudes, pays à calme calme le Vatican ou papa ici. Je ne suis pas courant. Nous valons la misère, nous boue la misère, nous gobe la misère, nous dansons la misère, nous pompons la misère. Je comprends rien. Gaz montait 17 rotations. Non, même si le sénateur n'a pas eu de problème. Je sais. Non, peuple a son peuple qui gueule, ce pays n'est pas bon. Actuellement, Haïti douce aussi, oui, l'éternel. Ça veut me faire comprendre, peuple haïtien. Si on passe où est vous avez une nation, si là, Abdistrel nous matient se mettent l'autre l'omacier encore mais si que on bataille pour étirer l'omacier la bralole il faut l'omacier à tout pas de la simple au gai des choix soit mettre une autre l'omacier côté là pour le distraire pour le bas de coll du ou bien ou choisi, toute toute responsabilité pour te quoi, bali baton matin midi soir pour faire qui kit matière. Et les conseils au pral dou, dictate, criminel, patati patata. Après assassinat, président Jovenel, Haïti vin douce koussi Non? Haïti douce koussi papa ici. Mobilisation pour la misère, tandis que kidnapping -e insécurité, crime tout côté à taille banda. Ma problème à l'international en pile anti-Haïti. Yo te vote président Biden parce que Trump tap supporte jovenel n'a vote Biden pour ka débarrasser nous de jovenel. Nous à Haïti déjà, bon petit donc, ma pose peut-être question, est-ce que est yon yon aide yon est ce n'est pas un mal pour les gens qui aident les Haïtiens Est-ce que c'est pour mal sourire mes pays d'Haïti Par rapport à ce qui est passé hier et ça ce qui journée passé aujourd'hui, aujourd aujourd ou pas, les gens qui soukèrent eux même. Regardez qui gens, qui groupe, fait un ou konan ouè, le kogon ti moun ti moun nan pa vle brè medika, mais pi bon jon pese bouchou, fè glout li brè non sel kou, e kon sal international, fè nou gagari riel, sans jete on goutte atè. Président assassine, pagan yen kfè, Ariel la sa mandat, illégal, inconstitutionnel Oui, blanc konè nou remè ti fatra nou, ban nou ti fatra nou lit lit. <laughs> et nou nou ban nou nou de si fatra, nous nous remets le bon outil fatra. Nous retirons Ariel le jour et demain décide de mettre un Eh et bien, un groupe qui passe le premier mécène, et eh bien, le bon outil fatra, nous nous clou, clou, nous valons, et eh bien, nous nous boitons d'eau l'eau pas n'importe pot de nous nou bouchons de pour nous boire de l'eau Est-ce qu'on comprend? Blanc, on ne nous remet fatra, nous ne pas hésiter de nous faire de nou Voilà. Donc, Jeunes gens disent je à m'a posé telle ou telle question. Quand t'es constitution yo. Kote t'es journaliste qui on a défend Haïti yo. Qui kote yo passez? Kote t'es libé qui qu'on a France 24 tout kote kap a dénoncé l'impunité, l'insécurité, le kidnapping. Côté yo passez? Non des paroles mais pas gain bouche dans le pays d'Haïti. Non, maintenant des peuples haïtiens, nation ça qui côté rejoindre autre ça. Nation un grand orgueil, li autre extraordinaire. Les pour le touyer. Les pour le chavirer. Les pour le bouler parce que c'est la révolution. Haïti dictature l'appel des Antilles. Haïti démocratie la République des coquets. C'est le volet au caprité. Oui, maman, <métion de> qui te <musique> spécial. Bon, m'a posé tête m'a question, est-ce que monsieur c'est bon l'amp qui lui met derrière Ou quand c'est causé donc cause ça, des l'ac des oreilles, c'est extrêmement important. Qui garde avec moi. Lui bon moi parce que matin m'a association que bon la caille là parce que bon la caille on peut dire voler. On y a l'album lui moi pendant ces temps Liba Il pas connu examen Lui même Ça connait. Ça connait examen non Ça le connait. Bon. Con, bon, comment on va cacher nous? Parce que dans avec la caille. pour rentrer la ils Il une la je discussion, je et puis ça raison, ça tout, pour nous trachons ça, c'est la raison pour laquelle nous pouvons concevoir ces chefs. Mais depuis qu'il y a eu l'aventure pour démarrer ça, pour gagner une uniforme et pour avoir des armes de radiocommunication, depuis combien de temps vous ou, ou avez ou ou ou cherché un pour Bon, et ça veut dire, comment est-ce que vous avez eu un uniforme? Pas de réponse, bref, une question bro. Depuis combien de temps vous avez cherché un pour chercher des Uniforme non, depuis, depuis un an, deux mois. Ok. Depuis qu'il a fonctionné en janvier. Ah, il a pas Il y a deux avec a fois, y a il y a des le a 28 il y a des là il y a des le il y a des il y a des il y a des somewhere... il les vite policiers machine, pour et nous dit et nous avons si vous tirez, si vous tirez, au et comment Vous Vous dire ça vous Vous quand on a cartouche, on la Vous mettez la je ne pas. On On pas. ne pas. On On On de la pas. Les e malades pour interview, e, là. E Les pour la physique ne sont là. Ils pour bien là. Ils là. là. physique là. là. Nous n'avons pas comme Donc, faites ça bien aimé. Faut que moi dis que pas jour et jour fois que Ou un nègre nouvelle la police fait Vidéo, ça, son vidéo qui Donc, c'est pas journée et jour que nous avons une nouvelle fois que nous avons une nouvelle fois que qui avons une nouvelle que et bien, continue à spécial toujours, parce que nous n pas décidé de faire rien. Est-ce que vous comprenez ce dire, bien aimé, nous avons une surprise pour vous. Le week-end, week-end. Gardez cette image. Sauf génie, vous avez compris ce que Voilà. Je là, ma, chita ma garde. Garde. Ma, ma tante repousse nous non commentaire pour vous dire pour qui sa zorye ça dans notre cabinet. Ah, c'est moi. Si vous mouillez, vous ne pouvez pas vous causer ça. nous nous écraser tout ça aujourd'hui. Je veux je dire, c'est pas moi qui prale mais c'est nous qui vous dire. Qui sa ça a fait dans notre cabinet. Parce que je ne comprends rien. Est-ce que c'est la moune non prale mes têtes? c'est pas là que est-ce que mon nom a bon pour le non ce mal pour le ça passe qui est là les mettez les oreilles bon lumière fais comprendre derrière ce que je pour et Ok. Pour le Pour protéger, oui. Ok, pas de problème. Il se dit, il ne pas crier. Quand on ok. Bon allez-vous, quoi? Bon allez vous n'a pas mal de tête, il sa ça fait ça. Pourquoi n'a pas fait brille monde dit pourquoi n'a pas fait bris. Il a c'est pour voir pas tant de Eh, Il faut ça, faut pas ça, ça, non mais il faut Il ça, non Et les gens qui sont en train fait de Marche de de son di mari, sa kwa l'oué. Hé hé hé hé hé. Ah, ta kwa papa. Donc, fasse ça bien aimé. L'oué, ou entre non chan. Et puis, s'entende ya. vous levez zor ya, ou passe le déte de kabana. Ou m'a te commencez à prier. Et laisse à sont seuls son sel sain, oui, qui capable de sauver. 5h du matin. Sauf c'est ça qui a fait Sauf c'est ça qui a fait Qui Parce que bon c'est un carbone, stupide. carbone, Parce que nous avons vu tout Donc, pour baiser que Nous on arrive au moment la on peut faire du mal. On peut faire mal. tout, donc faire mal. faire On On mette, On peut On On donc, là, on ne pas ici, pas gishe gishe problème gishe gishe k k de problème qui n'a pas de solution. a un moyen, où je nos mettez de la tête, ou mettre les en de De même, nous décidons de mettre dans pays, nous sommes capables. Regardons la technique. La technique là, bon, oui Heureusement, je n'ai pas eu de temps pour faire expérience pour moi. Comment ça s'appelle Je ne pas ici m'appeler à m'appeler pour m'appeler à Mettez calme. calme. moi merci parce qu'on a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou patience. Moui prale, ma quitter ou non brava pas manger Parce que c'est lui même seul qui est capable de protéger ou, ba ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas moi c'est Foucault. Et n'a pas dans l'autre vidéo. Au revoir. À la prochaine. Bisou, bisou. One love.